Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct dans tous les groupes, voilà. Encore une nouvelle, le CNRD, ils sont paniqués, ils ne savent plus quoi faire. Actuellement, ils ont envoyé des gens du côté du Sénégal. Donc ça pour vous dire CNRD, nous sommes au courant de vos jeux, de vos jeux. Vous êtes en train de menacer des anciens dignitaires que vous allez les éliminer sans même les toucher. On vous dit que vous ne pouvez rien contre personne. Au nos cadres, parce qu'ils ont compris aujourd'hui, à l'international, on tape sur le CNRD. Partout où ils font sortir leur tête, ça ne marche pas. Chez les Arabes, pareil. En Afrique du Sud, pareil. Afrique centrale, en Europe, partout dans le monde, le CNR d'État poteau. Donc, ils ont envoyé une équipe de bandits du côté du Sénégal que nos cadres qui sont là-bas, les dignitaires qui voyagent, ça les fait mal. Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Sinon, Chalouraït, la dernière fois, il s'est flanqué pour dire que nous, les blogueurs qui pouvaient nous faire entrer, qu'est-ce qu'il a pu faire Par la grâce d'Allah, vous ne pouvez absolument rien contre nous. Actez ce fausse là, foy. Actez ce fausse là, Anna. CNRD. c'est Omounoma, cessera, cessera. Les anciens dignitaires, là, vous ne pouvez rien contre eux. Ce que vous pouvez faire, là, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais menacer les gens parce que vous voulez que les gens vous accompagnent parce que nous nous sommes des maudits pour accompagner des bandits comme Mamadi Djumbuya. hein Des bandits comme les samoura. C'est vos gars qui se trouvent là-bas au Sénégal là. C'est eux qui vont perdre. a Eco et Interpol. Si votre Interpol pouvait, depuis longtemps vous allez extrader les gens en Guinée non Regardez-moi des bandits réunis comme ça, des narcos. Vous vous pensez, vous pensez que vous êtes un gouvernement légal Vous êtes l'émanation du peuple Bande de bandits que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Regardez-moi des bandits réunis comme ça. Est-ce que vous, vous êtes les élus du peuple Est-ce que vous êtes les élus du peuple Les bandits réunis là. Vous êtes les élus du peuple C'est le peuple qui vous a élus c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est le peuple qui vous a élu? CNRB. Parlez. Est-ce que c'est le peuple de Guinée qui vous a élu pour menacer les anciens dignitaires? Envoyer des gens là-bas. En tout cas, Charles Wright, ton secret jusqu'à présent. C'est-à-dire, moi, quand je vois des, des, des, des, ces bavards-là, Jusqu'à présent, le secret de Charles Roy n'est pas encore sorti. Qu'est-ce que vous pouvez contre nous Qu'est-ce que vous pouvez contre les anciens dignitaires Ils ont été au pouvoir pendant 11 ans. Ils ont des relations. Ce n'est pas vous des bambins, des voleurs, des bonnariens comme ça. là. Vous allez vous flanquer, que vous allez envoyer. Vous allez éliminer certains dignitaires. Vous ne pouvez rien contre ces personnes-là. Ceux qui sont hors du pays, là, vous ne pouvez rien. Leur mouvement, là, vous ne pouvez rien. Vous avez fait le coup d'État. Pourquoi vous avez peur? Vous avez fait le coup d'État. Vous avez peur de quoi? Allez Vous avez peur qu'on vous renverse? Vous avez peur qu'on vous renverse? N'ayez pas peur. Les gens ne sont pas maudits pour venir accompagner des bandits comme vous. Personne ne veut de vous. C'est ça la vérité. Vous avez fait le coup d'État. Contentez-vous. Ça, c'est entre vous et le peuple. Le peu de courant qui était là-bas, ça n'est pas parce que vous n'avez plus d'argent. Maintenant, les Guinéens sauront que ah, le président Fakonde, c'était vraiment un génie pour la Guinée. Lui, ce n'est pas le monde de 400 000. Les véhicules de luxe. acheter des maisons un peu partout à travers le monde. Vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Allah Vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Des bandits, des bandits réunis. En tout cas, ce que moi j'ai à dire à nos dignitaires du côté de que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à travers le monde, surtout ceux qui sont en Afrique, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ces bandits sont mal intentionnés. Des gens qui ont tué pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire Moi, Damaro, j'ai dit à l'Amdoulaye, moi Damaro Ici d'abord vous avez échoué Combien de fois Deux voitures Ce que vous avez gâté Votre dernier tentative là C'est ce que vous avez eu à faire La dernière fois oh, Damaro, Damaro n'a pas de maison eh, Damaro <rire> Est-ce que ça, ça a fait peur, Damaro <rire> Votre dernier tentative oh, Ils ont fait sortir Damaro, Damaro. Pff, poro. De des bon à rien vous n'avez rien compris. C'était tout ce que vous pouvez faire. Contre le général. matin, me dit ça. Il est là, pam, sur vous. Des bonnes arrières, des bandits réunis comme ça. Vous n'avez rien compris. Moi, je vous ai dit, si j'étais dans le faux, je venais mentir sur les gens-là. Depuis longtemps. Vos karamokoba, vos kwaba, depuis longtemps. Ils pouvaient rester là-bas, pam, sur moi. Et un coup, c'est fini. Hé, m'raou le fâle, est. nous, on s'est là. Parce que le combat qu'on fait, on fait pour le peuple, si c'était pour de l'argent, tout ce que vous nous proposez là, on allait prendre, si c'était pour de l'argent. Mais la dignité d'abord. L'homme, c'est sa dignité d'abord. Mais vous venez vous, des voleurs réunis comme ça, des narcos. Regardez le pays aujourd'hui. Hein? Tous des narcos, après pour dire que c'est eux qui peuvent changer. Vous pouvez changer quoi ici dans ce pays-là Vous pouvez changer quoi hein? <rire> Sinon, vous pouvez aller chercher. Vous pouvez demander à vos missionnaires, eux et Damaro qui vit mieux aux États-Unis. Hein Vous avez tout fait, monté, descend, Damaro. Vous avez envoyé une femme, ça marche pas. Vous avez envoyé une femme, ça marche pas. Vous avez payé les blogueurs pour m'insulter. Ils ont insulté, insulté. Où est la moi moi-même, je ne fais que grossir, je ne sais même pas. Hein Je ne fais que grossir seulement. Hein Quelqu'un qui, quelqu qui, qui a des problèmes là, il peut, il peut grossir comme ça. Le peuple est fatigué de vous, le CNRD. Le peuple est fatigué de vous. Et aujourd'hui, beaucoup ont compris. Regardez le discours de certains aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire les noms. Tous ceux qui étaient là, oh, CNRD, CNRD, ils ont tous compris. C'est juste question de temps. C'est la force, la force qu'ils ont utilisée contre le président Fakonde. C'est ce qui les maintient. Sinon, si c'est le peuple. Non, non, non. Mm -mm. La majorité du peuple. Et Il faut être avec. Ils ont fait le coup d'état, ils se sont servis de et de Sidia, de l'opposition. Ceux-ci ont applaudi. Mais à, par, par contre, ils ont compris que non, ce sont des faux types, ce sont des bandits, des vauriens qui sont là. Mais ben aujourd'hui, est-ce que les bandits peuvent faire des parades à Bambeto? Regardez tous les. Euh, les, les concerts aujourd'hui. Quand Bambé tout dit, non, FC boycott, il y a quoi d'autre Maître Jim est venu taper pour tout. Maître Jim a tapé pour tout. Donc, c'est pour vous dire quand le peuple est soudé là. Rien d'autre. Attendez seulement. Et ça, je vous dis, hein, Mamadi Dumbuya, on est au courant. Les gens que tu appelles pour négocier, pour dire non, les, ma les prochaines manifestations, voilà, ils n'ont qu'à t'aider. Hé, hey, Mamadi, tu as fait le coup d'État. Tu dis que toi, aucun membre de ton gouvernement, vous allez vous présenter. La durée que vous avez donnée, Mamadou Doumbouya, 24 mois et 4 mois et déjà. Vous avez fait d'abord une année, 3 mois. Après, vous avez dit 24 mois. Les, les 24 mois, 4 mois est déjà fini. Il reste 10 mois. Et Mori, Mori vient se flanquer. Kononko, et ils ont besoin de plus de 600 millions. 600 millions de dollars. Imaginez 600. Regardez la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire, un pays en avance que nous, leur, la population dé, dépasse deux fois et demi même la population guinéenne. Mais eux, ils n'ont même pas mis 400 millions de dollars pour leur élection. Mais regardez les bandits aujourd'hui. Et puis ils n'ont même pas honte de tendre la main vers les occidentaux. 600 millions de, do, 600 millions de dollars on vous dit, le fichier est bon. Vous, vous n'êtes pas des candidats. C'est les ludions là qui décident pour dire, c'est bon. Mais n'amratol ou le ou de Morico, 600 millions de dollars, presque 6 000 milliards de francs guinéens. Vous n'avez même pas honte. Et vous êtes en train de pleurnicher pour ça. Avant, ça vous êtes venu trouver dans les caisses de l'État plus de 1 milliard et demi de dollars. Les bandits, vous avez fini de dépenser. C'est de 6 000 milliards seulement. Vous, vous êtes en train de pleurnicher. Le président Fakonde a organisé des élections ici. Les Occidentaux, ils ont dit qu'ils vont donner de l'argent à la Guinée. Il dit, niette, Il n'a pas besoin. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit. Tous les gars de Doumbouya, je connais ces gars-là. Moi, je ne connais même pas le président Fakonde. Si j'étais quelqu'un qui pouvait profiter, c'était avec ces bandits-là. Mais j'ai compris que c'est des vauriens. c'est des tonneaux vides, ils ne peuvent rien apporter. Et moi, je langue. Des vousriens. Oh, regardez les conditions de vie des Guinéens. Dans quel pays sérieux on peut mettre plus de 14 000 personnes à la retraite Plus de 16 000 enseignants contractuels. 16 000. 14 000 de l'autre côté, fonction publique. 11 700. Imaginez, plus de 50 000 personnes sont en train de souffrir à cause de ces bandits, ces vauriens. Hein? À cause, à cause de ces vauriens. Non, ils sont en train de fatiguer les gens. En train de fatiguer les gens. Mentir sur, mentir seulement. Ils sont en train de mentir. Ils peuvent rien apporter, rien du tout. Il faut que les Guinéens comprennent. Je je, Et Ils pourront rien faire pour ce pays. C'est la refondation. Amara me Mafene. Il il a 2 millions. Une maison de 2 millions. Il est a est mort. Lucien est mort pour une histoire de 20 millions. Toi, Amara, tu achètes. Tu à la Téhéra nala Tu à la Tu la Tu as le droit à la Tu à la maloya Kaline. Tu as le droit à la Téhéra Tu à la à la Tu à la Aujourd'hui, des voleurs sont venus. L'argent que le président que vous allez bien vivre dans ça. des narcos. Vous pensez que la force là, vous allez rester. Seul le pouvoir de Allah Taala est éternel. Des voleurs réunis comme ça. Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter pour ce pays Ne serait-ce que voler. Euh, ma page n'a pas de problème. Je fais par exprès. Je veux faire les directs seulement sur euh, ma Guinée 224 Vous savez, quand je synchronise, vous allez voir 800 000 personnes. Non, quand c'est comme ça, c'est bon. Les gens vont voir le direct après. Voilà. Donc, il n'y a rien. Il suffit de mettre seulement les cœurs et partager. Ma page n'a pas de problème. Si je synchronise tout de vous allez voir beaucoup de personnes. Mais quand c'est comme ça, c'est bon. Je sais pourquoi. Donc, euh, c'est des bandits. Bandits réunis que vous allez, vous allez éliminer certains dignitaires qui sont hors du pays. Éliminez-les. Ils n'ont même pas honte. Vous pensez que vos menaces là, vous, vous, vous effrayez quelqu'un. Sinon moi, depuis longtemps j'allais arrêter. Et deux voitures, deux voitures, les policiers quand ils viennent, ils disent que c'est des règlements de compte. Alma mahda mon colocataire payé. <rire> tellement qu'ils sont embrouillés <rire> que il faut, il, faut, il faut filmer tu vas dire eh, d'abord ils ont mis Para. moi mon, mon dos est tellement soudé <rire> même, même si je veux chaque jour je dors à l'hôtel je peux payer pendant pendant une année même chaque jour je dors à l'hôtel vous venez vous flanquer quoi. vous n'avez pas d'argument parce que le gars, il a compris, il a quitté. Et donc, il faut venir faire de telles bêtises. Al-Malou, est long. Wallah, Al-Malou, est long. Cambre, balou, ma fenêtre. Regardez la Guinée par rapport aux autres pays. Regardez le Burkina. Hein? Regardez le Mali. Même là-bas, c'est des putschistes, mais des putschistes intelligents. Regardez Ibrahim Traoré. Il n'a pas besoin de faire du bruit, il garde, force spéciale ou quoi. Ibrahim, il est prêt, il part au front. Ibrahim, il écoute les sages. Il n'a rien, il n'a pas de problème avec les leaders politiques. Parce qu'il n'a pas l'intention de rester. Mais des bandits, des voleurs, des narcos. Des narcos comme ça Non. Et puis il pense que c'est l'arrogance des gens qui vous ont fait ici devant tout le monde. Vous, vous n'êtes pas tombé du ciel. Force spéciale sur le président Fakonde. Vous avez été nommé par décret par le président Fakonde, Fisirilom Balilou. cest à c'est tellement énervant, tu les vois dans leur arrogance comme ils se sont faits d'eux-mêmes. Fisirilom Balilou, des vrais narcos. C'est ce qui m'énerve chez les gens là. On dirait qu'ils sont tombés du ciel. Moi, Alumma Alalon. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu, il est reconnaissant quand quelqu'un te fait du bien. Même si c'est petit, quelqu'un te fait du bien. Fils du lom bali, vous avez été nommé ici. Ou vous bien vous-même, vous avez pris les armes pour venir faire une rébellion. Moi content, moi content lo. Alte maléala, bara falinyené. Alte maléala, anywa matou. Parce que nous on croit, on croit à cette victoire. Et vous serez humilié devant le peuple de Guinée. Vous serez châtié devant le peuple de Guinée. Sono ma fenéde. Ukafalinyenélo. Anna un RPG, moi, me l'autre, il faut ah, C'est nous dans le. C'est nous le. C'est nous le. C'est à quoi avoir. Dans. Ça dit, Non, tout le Ça dit, je me disais à déjà, mais est-ce que vous-même vous réfléchissez nous là était chez lui, à la maison, tranquille. Le traite a fait le coup d'état. Il a profité. Il a eu besoin de celui-là. Parce que celui-là était opposé au président Fakonde. Ils ont applaudi, mais ils ne savaient pas que le type, c'était un bandit, c'était quelqu'un de mal intentionné. Alors, si ces gens-là se retournent contre Dumbuya, eh, nous, on va combattre les gens de, de l'UFDG. Non, non, non, non. Eh, toi, vous avez été eh, victime de Dumbuya. Et les soldats, eux aussi, ils ont été victimes. Et eh, si on ne s'associe pas contre ces bandits-là, on va rester divisé. Et c'est ça leur plan aujourd'hui. Chercher à diviser. Appeler des gens pour appeler. Et là, c'est Ne vous associez pas avec le, le RPG. Après, avoir vous donner le pouvoir. Des ethnos comme ça. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous avez bel et bien écouté le discours de Dumbuya. Quand il a parlé au sage de Cancan, il dit va leur dire les raisons du coup d'état. Il dit qu'il ne va pas prendre le pouvoir dans la main des malinqué pour donner à quelqu'un d'autre. Comme ça n'est pas encore entré là. Les militants des autres partis là avoir rester derrière Doumbouya. Nous, 11 ans, si on dit l'État, c'est qui RPG. Soit petit, c'est qui RPG. La route nationale actuellement, RPG. Les hôtels de luxe, RPG. C'est pour vous dire les acquis du président Alpha Condé. On ne peut pas les effacer. Non. Dans l'histoire de la Guinée. Simandou, aujourd'hui, a plus de 15 milliards grâce au président Alpha Condé. Bernice Taimet a des problèmes grâce au président Alpha Condé. Les Français l'ont menacé. Donc, euh, qu'est-ce que les gens la peuvent, le nom du président Fakonde? Aujourd'hui, ils sont flanqués dans les chantiers du président Fakonde. Que eh, Doumbé est en train de tra travailler. Parce que nous sommes un peuple qui n'est pas reconnaissant, c'est tout. L'ingratitude. C'est ça le Guinéen. Aujourd'hui, il va t'appeler grand-grand. Eh ma grand, eh, ma boss, ma boss, une fois que tu n'es plus au pouvoir, c'est fini. Même t'appeler, te saluer, le Guinéen ne le fera pas. C'est ça le Guinéen l'ingratitude, l'ingratitude, et c'est pourquoi ces bandits, ces narcos ont profité, et ils connaissent tellement la mentalité du Guinéen, et les chantiers là, ils viennent s'arrêter, on dirait que Dumbuya a signé un contrat, le bandit est sorti, quand tu parles, oh non, l'état c'est la continuité, oui, quand il s'agit de montrer euh, les, les, les routes, les ponts, du Président Fakonde, là, ça, ils disent, oui, l'État, c'est la continuité. Mais quand il s'agit de créer de l'emploi, changer les conditions de vie des Guinéens, ils ne savent pas ouvrir leur gueule pour parler de ce côté-là. Imaginez un pays comme la Guinée. Vous mettez 14 500 salariés à la retraite. Est-ce qu'on a besoin d'être un grand économiste pour comprendre hein, les impacts? Dans, dans le quartier, il y, a 100, il y a 100 fonctionnaires dans un quartier. Il y a deux boutiquiers le matin, ils doivent euh, acheter le pain. Ceux-ci-là sont coupés de salaire. Vous pensez que ça ne va pas euh, impacter, laissons même la famille, le quartier, le business. Le boutiquier qui se déplace, qui vient à Madina, il vient, il fait son chargement, il rentre au quartier, il prend un taxi. Le taxi travaille aussi. Le, le banabana qui est à Madina travaille aussi. Mais est-ce qu'on a besoin de, de, de, de comprendre tout ce mécanisme Mais des vouriens, des tonneaux vides à la terre du pays viennent mettre les gens à la retraite sans embaucher d'autres personnes. Les conséquences sont là. Ils sont incapables aussi. Le, les enseignants contractuels. Plus de 15 à 16 000. On parle de combien? De moins. Huit mois. Huit mois. Je vous avais dit. L'année passée là. L'année passée je vous avais dit. J'ai dit ils vont avoir de sérieux problèmes. Il n'y a plus d'argent. Et quand ils sont venus. Ils se sont mis à s'enrichir. Rénovation sur rénovation Des tonneaux vides Tous les départements ils se sont mis à rénover seulement Allez-y voir la facture De ces rénovations là Des milliards et des milliards Et après le groupe des Amara et des Dji, de, de Djiba L'influence C'est-à-dire des faux types Viennent avec des factures que l'état Nous doit ceci cela Si c'est 50 milliards Les bandits entre eux là-bas Ils prennent des pourcentages 20 à 15%, à 15 euh, euh, pour appauvrir l'État. Aujourd'hui, vous avez appauvri. L'argent qui ne rentre, l'argent qui sort, ça dépasse plus que ce qui rentre. Les institutions, personne ne va donner de l'argent. Hein? Tout récemment, ils étaient derrière que la FMI a donné 91 millions. C'est quoi ça pour un pays Vous, vous avez besoin aujourd'hui de 600 et quelques millions même pour les élections. Ça dit, quand je dis à la jeunesse guinéenne, continuez à dormir, c'est les chantiers du président Fakonde encore qui vont vous montrer, pour dire, Mamadi en train de travailler. C'est l'emploi qu'on doit créer pour un peuple, où les chantiers déjà financés, où tout, tout était déjà engagé. Les bandits viennent tout arrêter, ils reprennent encore, mettent la pression. Regardez, passerelle de, de Kagbelé. On dit échanger. Ils ont transformé ça en passerelle. Et le bandit prend ce nom, il donne à Paul Kagame. On dirait que Paul Kagame est un modèle. Et non, Fenjoul et Dumbuyaye. Fente Dumbuya. Fils du nom Balilu, alu corolle d'umbuya, alu fallé idiamine, al boringkele namuri, al donné le amurai, al cousin e balas amurai, fils du nom Balibansang Kenyonyo Koka. Et puis ils sont, ça dit, al la orgueil aussi. Moi c'est ce qui me fait mal quoi. Ça dit ils sont fiers d'être, ça dit comme s'ils sont, légaux, ces bandits là, mon frère là, allé en akamolu vous tuer des gens pour venir au pouvoir. C'est vous qui parlez de justice C'est vous qui parlez de justice hey, Non mais c'est foutaise quoi. Vous, vous avez pris les armes, vous avez trahi d'abord votre bienfaiteur contre l'État. Vous venez tuer des gens et vous, encore des malhonnêtes, vous nous parlez de justice De quelle justice De quelle justice Remettez-vous même en cause d'abord avant de parler des autres. Une année, les gens sont détenus. Des mensonges, Ali, Ali tout vient se flanquer devant le peuple de Guinée ici. Que Dr. Kassouré a pris 46 millions. Dans quelle banque C'est parti où Que M. Oye a encore de tourner 50 millions. L'argent n'a jamais été donné. Mais ils n'ont pas honte. Parce que qu'aujourd'hui, pour, pour ne pas que les gens voient leur incompétence, il faut remettre tout sur les autres. Eh, hey, notre malheur, c'est les gens-là. Il y avait ça. Et pourtant, la vie des Guinéens avant le 5 septembre, eh, hey, il y avait tellement d'activités. Même les diasporas, tu pars avec une voiture, on achète. Vite, vite. Mais demandez le port aujourd'hui de Conakry. Ça rentre pas. À cause de ces bandits-là, ces vauriens. Même le temps des dadis ici, on a vu comment la Guinée était. Tout allait bien. Les dadis ont fait beaucoup de routes. Des projets pour eux. Hein? Parce que après la mort de Lansana Les dadis ont fait des projets, ils ont créé eux-mêmes. Les Sekouma Konati. Mais des Vouriens qui nient là à le bienfaiteur, bien local, qu'acqué fiscal et qui cafako, à nous ne barrer là. Mon foulou. Donc je vais vous laisser. En tout cas, nous disons à nos anciens dignitaires de faire beaucoup attention. Ils peuvent rien contre quelqu'un. Voilà, nous on vous a dit. Ça fait presque deux ans maintenant, ils sont en train de bavarder. D'après Charles Roy, que lui, il a un secret. Que lui, les, les activistes ici. Vous avez tout fait. Femme, c'était pour me piéger. Affaire de, voilà, V-I-O-L. Un truc comme ça, là, pour mettre sur moi. Ça n'a pas marché. Vos femmes, là, j'ai dit, hé, hey, moi, je ne vais pas faire de femmes actuellement. Uh -huh. Vous avez tout fait. Vous avez envoyé des gens. quittés même en Europe pour dire, Damaro, j'ai un cadeau pour toi. Voilà, j'ai un petit cadeau pour toi. Je dis non, merci monsieur, gardez vos cadeaux pour vous. Moi je savais, tous ces gens-là, vous avez tout fait. Vous avez, vos éléments, beaucoup sont là, beaucoup appellent. Damaro, je vais te voir, je dis si tu ne veux pas me parler fais, euh, dans appel vidéo, si ça ne vous suffit, suffit pas, là, à laissé. Et moi je ne te connais pas, toi tu veux me voir. Je ne te connais pas, c'est forcé de voir quelqu'un, c'est forcé de voir quelqu'un. Il y a WhatsApp aujourd'hui, même les entreprises, quand il y a eu Covid ici, les gens ne se voyaient pas. C'était sur l'ordinateur seulement. Et tu ne veux pas faire ça. Tu ne peux pas me parler au téléphone. Non, je veux te voir. Mais vois pourquoi Donc, je vous ai dit, moi, que personne ne m'appelle pour dire, Damaro, je veux te voir. On se voit, par, par hasard, on se salue, ça va. Mais dire que, Damaro, vraiment, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler tu me plaît beaucoup. Nanani, nanana, vous vous trompez, vous n'allez pas me voir. Voilà. Donc, euh, merci. Yatra Traoré. Ah, mon frère, si les Guinéens souffrent, c'est un nom encore Traoré qui nous a mis dans ça. Namouru Traoré. Namouru Traoré. D'enfanteloufa. Eh, il est Koursaka, président Fakonde Koursaka. 116 115 chefs d'état-major. 3 ans chef d'état-major adjoint. 11 ans, le pouvoir du président Fakonde. Il est Nihéré. Des budgets de 6 à 7 milliards. Eux, là, on ne les a pas interpellés hein, devant la Kiev. Hein. C'est les, les, les politiques, là, parce qu'ils vont les dire, hé, hey, organisez parti. C'est eux qu'on prend maintenant pour venir mentir devant le peuple, les anciens dignitaires. Au départ, les gens avaient cru que oui, c'était vraiment une justice, mais les gens ont compris que c'était des règlements de compte Ce n'est pas pour rien. Le bandit lui-même, il avait dit, non, pas de, pas de chasse aux sorciers, parce que lui-même, il savait que ça allait être chasse aux sorciers. Sinon, si tu n'avais même pas besoin de dire ça, avant même que l'acte que tu poses, je ne sais pas si je suis un l'homme qui a été fait, je ne sais pas si de Mais il faut que je vous dis Allez, nafi, j'ai l'inafi. Allez, escro radio, escroc. On va vous voir ici. J'ai l'inafi. J'ai l'inafi. Andalier. Des journalistes, fincôtôt, des, des faux journalistes. Là. On va vous voir ici. En matou. c'est le pouvoir du peuple. Allez, banton, peuple taléma. Moi, je vous ai dit, en fin de compte, il y aura parti unique, UFDG, RPG, Ambekatoire Parti Kirénéro. Ah, là, là, on ne parlera pas de Peul sous-sous Forestier. Là, les Guinéens, c'est l'intérêt général que les Guinéens vont regarder. Uh -huh. Parce que le, le coup d'état des bandits, là, c'est le côté là. Le fait que chacun maintenant réfléchit bien. Ça a permis à tout le monde de bien réfléchir maintenant. Donc. Euh Merci à Yacine Ba, merci à Lorraine Khaba. Kala nous aide. Merci à Oumu Fadigandoy. Voilà. Papiroumba Kante, merci. Yatra Traoré. Mohamed Diabate, merci à vous. Et Tamoni Kante, merci à vous. Merci à Ali Bangoura. Merci à Ousmane Keita Keita. Bonne soirée. Diallo Diallo, merci à vous. Yeah. Ah Mon frère, diallo, diallo, féticheur. Moi, je vous ai dit, je ne crois pas au féticheurs. Moi, je vous ai dit tout ça. Je ne crois pas à mon foie souris quoi, quoi, quoi. Non. Moi, je crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui reste clair, Dieu n'aime pas l'injustice. L'ingratitude, Allah n'aime pas. Et ça, ça se paye ici. Tous ceux qui l'ont fait, ça a été cash dans cette ville. Ça, ça, ça. Robert Gueye, a trahi les jeunes qui l'ont imposé. On a vu comment Robert Gueye est parti. Donc. Quand tu trahis là. Ça se paye cash dans cette ville Les Thomas Sankara. Et les Blaise. L'histoire là. On a vu ça ici. Donc. Moi les féticheurs ou quoi. Je ne crois pas. Je vous ai dit. Je ne crois pas aux fétiches ou quoi quoi là. Non. Moi c'est à Allah Subhanahu Wa Taala Quand tu es croyant tu es patient. Certaines choses là, tu n'as même pas besoin d'aller t'asseoir, tu vas aller t'asseoir quelqu'un qui souffre, même ce qu'il va manger demain Lui-même lui-même son problème, il n'a pas la solution, c'est les solutions de quelqu'un d'autre qui va avoir Quelqu'un qui n'a même pas de solution pour lui-même, tu le vois il n'a rien Si lui voyait l'avenir, si lui voyait ce qui allait arriver demain Est-ce que lui-même il allait souffrir Est-ce que lui-même il n'allait pas changer sa vie donc, moi, je vous ai dit, je ne crois pas à ces charlatans. Voilà.